Culturel. Oui c'est ça, là je rejoins euh, la ville de Schellscher euh, en janvier et euh, bah, j'aimerais développer du coup euh, tout l'art et l'artisanat euh, qui est fait par nos jeunes euh, en Martinique et euh, j'aimerais leur permettre d'exposer leur travail et créer euh, du lien entre tous les artistes euh, de la Martinique. Et alors est-ce que vous n'avez pas souffert de ces reports qu'il y a eu euh, pour la périmètre du quartier qui fait que peut-être il y a moins de visiteurs aujourd'hui parce que deux trois reports et donc les gens disent bah non ça ne va pas être reporté euh... alors, c'est dur pour le moral parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et à chaque fois c'est reporté donc euh, on avait vraiment l'impression que cette caravane n'aurait jamais eu lieu mais après euh, bah, c'est toujours un plaisir de voir, le... même s'il y a peu de personnes, de voir le peu de sourire euh, sur ces visages, ça fait quand même plaisir et mais de toute façon il faut relancer la machine donc euh, bah, c'est la première qu'on fait depuis trois mois on espère que bah, la prochaine il y aura plus de monde et ainsi de suite. Et on peut rappeler qu'à Shellshare, il y a plus d'une centaine d'associations, c'est ça Oui, il y a beaucoup d'associations à Shellshare et elles nous permettent justement de pouvoir travailler, de pouvoir faire beaucoup d'événements assez facilement. Ils sont vraiment très disponibles et ils nous aident beaucoup au quotidien. Donc vous êtes là, présent aujourd'hui et demain, donc 1er et 2 avril. Et donc on invite tous les gens à venir découvrir et pas nécessairement des gens de Shellshare, ça peut être des gens de l'extérieur qui peuvent venir aussi. Oui, Oui, bah, il y a beaucoup d'artistes qui sont présents ici. Ce soir, on aura, on aura Eric Hildefond et donc moi mon père par exemple est musicien au Lamentin, et bah, il va venir du Lamentin pour le voir parce que c'est un fan de piano donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de frontière, hein. c'est pas réservé de frontières c'est réservé j'ai entendu dire qu'il y a Bamboo Man aussi. Oui il y a Bamboo Man, il y aura Roro Calico, demain euh, j'organise un open platine avec DJ Irish, c'est un DJ qui a pas mal mixé dans pas mal de soirées ici donc il y a pas mal de jeunes qui, ont, qui viendront le voir et qui viendront s'essayer à la platine avec lui aussi j'espère. Ok en tout cas on vous remercie pour le travail que vous faites et on voit que vous êtes vraiment motivé pour continuer l'action culturelle et artistique sur la commune de Chalchère et on espère que nous, la radio, on est la radio en FM Martinique de Terville et donc on espère que bah, travailler avec vous en partenariat puisqu'on est partenaire aussi sur cette manifestation et donc euh, d'avoir un réseau communication sur place, ça peut être intéressant aussi, non Ah oui, c'est sûr qu'on en a besoin puisque, c'est comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup de personnes donc c'est ce qui nous manque, je pense, c'est vraiment des canaux de communication comme le vôtre et euh, c'est vrai qu'il faudrait qu'on développe ça encore plus et peut-être même aussi trouver d'autres radios, euh, faire des peut-être des, des émissions. Euh en partenariat avec vous, peut-être croiser des différents canaux de distribution, enfin de communication par exemple. Oui, et puis d'ores et déjà, bah, nous on vous invite hein, au nom de la radio à, à venir quand vous voulez, parler de vos actions, de ce que vous mettez en place, parce que c'est vrai qu'en parler suffisamment à l'avance, ça peut aussi permettre aux gens de se préparer, oui. parce que là on voit qu'il y a la reprise, et donc il y a plein de manifestations à droite, à gauche, et donc c'est un peu dommage, les gens ne savent plus trop où aller. Quoi. Oui, c'est vrai que ben, normalement, un événement, on doit au moins commencer la communication un bon mois à l'avance, et là, avec les différentes décisions du préfet, et du gouvernement ne pouvaient pas trop se prononcer à l'avance. Et surtout qu'il y a beaucoup d'artisans qu'on mobilise, donc à chaque fois qu'on reporte, eux, tout leur programme est bouleversé. Donc c'est vrai que oui, la communication bah, a commencé vraiment en amont et, et on va plus travailler là-dessus dans le futur, je pense, pour mieux développer, enfin pour pouvoir plus facilement atteindre la population qui est ciblée en fait Et là, pour cette manifestation, donc c'est la première, je crois euh, non, c'est là, donc là, la première caravane a eu lieu à Saint-Georges, euh, à Batelière. Et euh, donc là, c'est la troisième édition. Donc c'est pas la première. La seconde, je me rappelle plus exactement où elle a eu, mais euh, en tout cas là, on va embrayer avec Fonlailler après et on a tout un programme jusqu'à juillet. Et euh, donc pour celle-ci, cette caravane du 1er et 2 avril, vous avez compté, euh, contacté combien d'associations, de, de, de réseaux, d'organismes pour venir et combien ont répondu présents Alors on, a contact, on travaille euh, souvent avec les mêmes associations, on essaie vraiment de créer, une, euh, de les, pas, pas de les fidéliser, mais de créer une vraie relation à terme qui nous permet de, donc de travailler avec eux sur plusieurs événements. Donc là, la Ligue contre le cancer, on, on essaie vraiment de travailler avec eux assez souvent parce qu'en bon, Martinique, on a, le, on a le plus haut taux de cancer de la prochaine. Stats et de, même dans le monde je crois c'est un chiffre qui est mondial donc là on essaie on va, avec eux on va essayer de travailler vraiment sur chaque caravane pour vraiment essayer de sensibiliser les gens au dépistage etc mais j'ai pas un nombre précis parce qu'on essaie vraiment de contacter le maximum de personnes à chaque fois et on, on travaille sur plusieurs caravanes en même temps donc pour celle ci j'ai pas vraiment de chiffre précis mais en tout cas on a, on a, on a contacté plus d'une dizaine d'associations et là aujourd'hui il bah, y en a moins de 10 qui sont présents mais en tout cas ils sont présents et, et font le travail en tout cas, M. Rony de la, du Centre culturel de Chachin, on vous remercie pour toutes ces informations et on donne rendez-vous à nos auditeurs et aux gens qui nous suivent aussi sur le Facebook Live de venir ici euh, aujourd'hui euh, pour euh, de la musique, écouter de la musique, s'informer, euh, voir des artistes. Et demain aussi, donc demain 2 euh, avril voilà. Oui, super. Bah, ce soir, euh, donc, il y aura Eric Defonce euh, de 19h à 20h, 20h30 à peu près. Et donc euh, demain soir, il y aura Open Platine avec DJ Rich de 17h à 19h. Et ensuite, on embraye avec Calico de 19h à la fin. jusqu'à 20h, 20h30, 21h. Cas, merci et puis bonne euh, fin de manifestation pour vous jusqu'à dimanche. Quoi. Merci beaucoup. Allez, on va